Je vais m'attaquer à, un... à fermer en fait une partie d'un abri que j'ai fait il y a une dizaine d'années. Je vais vous montrer ça. Euh, en fait, j'ai une... du bois que je garde depuis 4-5 ans, euh, même plus que ça, je pense que ça peut même mettre 7-8 ans. La façon dont j'ai positionné le bois euh, protège, euh, protège ce qui se trouve à l'intérieur, et notamment des planches euh, que j'ai stockées là en attendant de de créer encore euh, de nouveaux abris euh, donc euh, je vais vous montrer ça je ce vous reste, ce qui me reste de bois à la fin de l'hiver Donc euh, euh, j'avais euh, 8 stères de bois donc il me reste vraiment pas grand chose on est le euh, 8 avril donc euh, bon, globalement euh, on utiliserait peu de bois mais bon euh, il en faudra encore un petit peu euh, d'ici la fin avril, donc je vais vous montrer ce que j'ai stocké depuis euh, au moins 7-8 ans et euh, ce que je veux faire euh, à la place où est stocké cette, euh, cette, euh, ce bois on se trouve en fait euh, à côté de, de l'endroit où se trouvait mon, mon jardin précédemment, mon potager donc voilà, vous voyez, j'ai stocké ce bois, ça doit faire facilement 7 ou 8 ans qu'il est là donc il doit, être, il doit super bien brûler et donc je voudrais le, le récupérer pour pouvoir euh, voilà donc là c'est l'intérieur donc euh, comme vous le voyez en fait le bois protège tout ce qui se trouve à l'intérieur donc j'ai stocké bon, un certain nombre de choses là il faudrait que je range mais c'est surtout beaucoup de planches en fait que j'ai stocké euh, des planches et des lames de terrasse pour euh, terminer le à faire la, la finition euh, le dessus de mes, de mes bacs de culture donc j'ai énormément de bois que je veux protéger en attendant de l'utiliser. Donc je vais fermer en fait cette partie-là avec, avec certaines de ces planches. Et j'ai l'intention aussi de fermer, de fermer cette partie d'abri. Bon, là c'est pareil, c'est un petit peu l'anarchie. Mais donc je voudrais fermer cette partie-là, mettre une porte... Et stocker mon tracteur tombeuse mais avant de faire ça il va falloir que je m'attaque à cette partie là là vous voyez le l'emplacement le côté de mon abri que j'ai préparé je suis encore en rupture de en rupture de d'équerre hein. donc il faut que j'en rachète et ensuite je pourrais poser euh, des planches euh, de coffrage verticalement comme j'ai fait euh, pour mon abri à outils euh, qu'on voit dans la, la vidéo euh, sur la création de ma clôture et de mon abri euh, outils bois et poubelles. donc euh, voilà euh, bon, c'est juste un petit point pour vous montrer euh, le bois que j'ai transféré qui se trouvait euh, sous mon abri euh, un, peu, un peu plus loin donc un abri que j'ai fermé et que d'ailleurs j'ai bien fait de fermer parce que là au euh, niveau vent latéraux euh, c'est clair que tout ce qui se trouve à l'intérieur aurait, aurait été mouillé donc je vais vous montrer euh, où j'en suis arrivé donc, euh, comme vous voyez maintenant là est fermé j'ai suivi la vente, c'est pas parfait surtout que le mur d'origine contre lequel je me suis appuyé Première planche est de niveau, Et bien, est pas forcément de niveau là. Donc voilà, je compenserai ça avec euh, un, une planche que je vais, enfin pas une planche, mais un bout de planche que je vais découper pour essayer de reproduire la même, euh, le même écartement pour avoir quelque chose de propre. Et euh, là j'aurai juste à ajouter un, aussi un petit bout ici pour aller jusqu'au bout de la, au bord de la poutre. Donc voilà. Là, là on voit en fait euh, la partie intérieure. Donc éventuellement je rajouterai euh, peut-être du silicone ou je sais pas pour, euh, pour boucher les trous là. Bon, c'est pas obligatoire, hein, sachant que de toute façon euh, l'abri euh, n'est pas fermé sur le devant. Mais en tout cas maintenant il est protégé euh, sur la partie gauche. Donc euh, la, fa la face exposée au nord donc euh, voilà maintenant ça devrait être plus sympa la prochaine, euh, la prochaine opération donc, consistera à, à fermer en fait cette partie qui est plus haute que l'autre, en fait la première partie je l'ai créée avec mon beau frère donc euh, moi j'ai je, je, suivi ces, ces recommandations en fait donc je l'ai juste assisté c'était pas moi qui étais à l'origine de la conception euh, et je me suis aperçu à l'usage que ben en fait euh, c'est beaucoup trop bas et je me tape en fait dans cette poutre quand je passe dessous donc je suis obligé de baisser la tête pour pouvoir euh, passer euh, dessous ensuite ça va mieux mais euh, sur cette partie là c'est beaucoup trop bas donc euh, faut pas hésiter quand vous faites un abri comme ça euh, à avoir un, une taille qui soit à peu près de 2 mètres euh, pour euh, permettre déjà de passer donc moi je fais 1 m 77 donc quand vous faites un abri comme ça euh, il vaut mieux prévoir euh, plutôt dans les deux mètres parce que bon que ce soit vous quelqu'un d'autre euh, qui passe en dessous il euh, n'y aura pas de souci alors que quand vous le faites trop bas comme ça ça doit faire je sais pas peut-être 1 m 70 c'est un peu c'est un peu juste quoi donc euh, c'est dommage de se priver de ça voilà, cette partie-là, je vais essayer de la fermer. Et créer une porte là sur la partie droite pour pouvoir rentrer mon tracteur tombeuse. Et donc là, ça sera fermé ici. Pareil de l'autre côté. Donc là, je pense que je vais déplacer mes... Enfin, je vais voir. Je vais peut-être déplacer mes tuiles. Je ne sais pas encore. Je vais peut-être pouvoir monter ma structure sans déplacer. Parce que j'en ai pas mal à déplacer, ça va être très long. Je vais voir si je peux éviter, éviter ça. Et donc là, voilà, ça me, je vais rester dans les mêmes, dans les mêmes tons, on va dire, dans la, la même esthétique. Comme ça. Voilà, j'aurai ça tout autour, avec une porte, comme je l'ai fait pour mon abri. Donc voilà, ça devrait, ça devrait donner un, un aspect comme ça. Sur le devant et euh, la porte sera sur le sur le côté latéral voilà euh, fin de la vidéo donc euh, je voulais vous montrer et euh, eh ben voilà le, la façade terminée donc j'ai rajouté une petite planche ici que j'ai fait suivre le euh, comment la forme du mur et ici j'ai ajouté euh, Juste un petit bout, en fait, un petit bout de, de tasseau pour, pour récupérer le, le décalage. Donc euh, éventuellement, si un jour je décide de fermer, je pourrais toujours poser une, une planche directement ici, sur cette partie-là. Voilà, c'est bien abrité contre la pluie. Donc euh, voilà, voilà, je suis assez content. Et j'ai aussi coupé, il euh, y avait euh, deux piquets en fait qui restaient de mon ancien euh, jardin. Donc euh, voilà, je les ai coupés à, à la disqueuse. Parce que comme je les avais scellés, euh, ce pas possible de les, de les enlever. Ah, ou alors euh, avec beaucoup de difficultés. Voilà. Donc euh, bah, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce en l'air. Euh, Partagez-la ou euh, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, à bientôt.